à tous, merci à mes guides spirituels et les êtres de lumière. Nous sommes le 21 du 6 de 2020. Aujourd'hui, j'aimerais recevoir un message de ma maman, ma maman qui s'appelle Roland Marie-Louise. Merci mon guide. Merci maman, c'est si une réponse. Je vais donc commencer. Bonjour maman. Bonjour maman, est-ce que tu m'entends s'il te plaît Maman, est-ce que tu es, tu es là s'il te plaît Tu peux me dire oui Maman, est-ce que tu es, tu es là, s'il te plaît Tu peux me dire oui Est-ce que tu vas bien, maman Est-ce que tu vas bien, maman Is <laughs> that Tu sais me dire ton nom maman s'il te plaît bien fort pour que je te reconnais Tu en paix, maman. Es-tu dans la lumière, s'il te plaît Tu me manques tellement. J'espère que vous vous êtes tous retrouvés en haut. Oh. Es-tu avec la famille, maman <t 'en> T'envoie des gros bisous, à Sigrachelle. Au revoir, maman. Merci, tu peux retourner dans la lumière avec euh, la famille. Mon guide, s'il te plaît, Joseph, tu peux la panier. Gros bisous, maman merci si tu m'as répondu au revoir merci si tu m'as répondu au revoir au revoir